Que tu es belle, je me rapproche de toi. Cherchant à ce que tu sois toi-même sans maquillage ni simulacre, toi toute entière au naturel. Dernière ennuyée devant ce portail, presque sans vie. Là, je veux être auprès de toi. sentira plus jamais le froid. Moi toujours à tes côtés Mon passe-temps est de trouver mille façons de Te surprendre d'un amour pour être divin Mille façons de rire ensemble Et de ne jamais nous ennuyer Chante avec moi Danse avec moi d'un amour retrouvé, retrouvé. Toi et moi, nous sommes en accord, en accord. Faisons le bel, partageons l'univers. Faisons le bel, partageons l'univers. L'univers entier. Belle célibataire de l'âme, je t'offre mon esprit. Crois en moi l'innocence puérile. l'insouciance de l'oiseau, volant dans le du jour. Aime les enfants, les personnes âgées, les animaux, tu peux me faire confiance. Ne te fie jamais un homme qui ne verse pas une seule larme. Mes je pas de pleurer devant toi. Je purifie mon âme, mon âme, oh maître. Je vais te pénétrer pour la première fois, oui je le ferai. Personne n'a jamais été là où je serai. Je vais rentrer. J'y tu es encore Vierge Vierge de l'amour, Vierge de l'âme Belle dame attirante Les baisers Tu es une femme attirante Les intrantes Jusqu'à ce que l'on touche l'aurore inestimable Nous nous sourons des mots anciens Oserait pendant que nous frisonnons Tu veux me faire Vraiment confiance Je suis franc quand je te déclare Mes sentiments Sois homme capable de ressentir, sans souffrir, sans souffrir, et te faire souffrir, toi, oh, oui, j'aime rigoler avec toi. Reveillez, vivons, mon âme, mon âme honnête.